Yo les jeunes, c'est j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vais vous parler de Battlefield 2042, j'ai eu l'occasion d'y jouer pendant 10 heures via le EA Play et comme vous avez pu le lire sur mes réseaux sociaux, le coup de foudre n'a pas eu lieu. En effet beaucoup de choses m'ont dérangé mais dans cette vidéo je ne vais pas vous parler de ce qui ne m'a pas plu, mais plutôt de ce que je recherchais dans ce nouveau Battlefield. Mais pour que vous compreniez bien mon point de vue, je vais vous parler de l'histoire que j'ai avec cette licence mais aussi d'autres FPS traitant sur les thèmes de la guerre. J'ai découvert les Battlefield avec Bad Company 2 sur console et j'ai tout de suite adoré ces batailles à grande échelle et surtout le mode ruée. Quelques années après Battlefield 3 est sorti, j'ai lâché ma console et fait mes premières classes sur PC. Et après plusieurs heures passées sur BF3 à jouer en équipe, je recherchais un FPS plus simulation militaire, 1000 sim comme on dit, mais qui gardait le format de la guerre totale et j'ai découvert la licence ARMA. Et là, le coup de foudre. Malgré un moteur graphique en deçà et des animations beaucoup plus rigides qu'un Battlefield, le jeu était plus immersif et les modes apportaient un plus non négligeable. Le VOIP et la spatialisation 3D de communication via les modes ACRE et TFR sur TeamSpeak apportaient encore plus d'immersion. Et vous l'avez compris, j'ai pris un énorme plaisir à partir en OPEX avec ma team le DERIMA, mais je n'avais pas abandonné l'idée de pouvoir un jour jouer à un Battlefield plus axé Milsim. C'est en cherchant sur internet que j'ai découvert Project Reality, un mode de Battlefield 2 gratuit et il faut savoir que je n'avais jamais joué à Battlefield 2. Vous connaissez la suite, quelques développeurs de Project Reality sont partis pour créer Squad qui propose tout ce qui me plaît, de l'immersion, du jeu en équipe, un système de communication vocale efficace et une guerre virtuelle à grande échelle. Et certains d'entre vous me diront donc, pourquoi tu joues à Battlefield si tu as tout ce qu'il te faut sur Squad La réponse est simple, qui n'a pas envie de jouer à un FPS tactique 1000 sim avec le moteur Frostbite de Battlefield Et là j'en vois parmi vous qui vont me parler du mode Reality Mode qui est en cours de développement et qui essaie de reproduire l'expérience de Project Reality sur Battlefield 3, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais je vais quand même vous laisser le trailer pour vous mettre l'eau à la bouche. Voilà, après ce petit tour d'horizon, je pense que je peux vous parler de ce que j'attendais de ce Battlefield 2042 et surtout du mode Portal. J'attendais de ce nouveau BF une guerre totale comme il l'appelle en espérant que la licence prenne un virage un peu plus Milsim, mais on va se le dire, j'étais naïf et je rêve beaucoup trop. Au fil des sorties des jeux Battlefield, le jeu est devenu de plus en plus arcade et ouvert au grand public, je comprends ce choix côté éditeur car il faut vendre des jeux mais bordel Quand est-ce qu'un FPS AAA osera prendre des risques Quand je regarde ce qu'est devenu la licence Rainbow Six, j'ai bien peur que ça n'arrive pas de si et je le répète encore une fois, ce n'est que mon avis. Je suis conscient que la majorité des joueurs n'ont pas envie de se taper 5 minutes de marche pour rejoindre la zone de combat ou de mourir en ayant pris qu'une seule balle mais j'aime espérer qu'un jour on aura un mix entre Battlefield 3 et Arma 3. Squad. Quoi Qui a dit squad Bref. J'ai joué à BF2042 et testé les modes Conquête, Percée, hasard zone sans vraiment prendre de plaisir. Je me suis dit que j'allais peut-être trouver mon bonheur dans le mode Portal, et ça a été le cas, j'ai pris du plaisir à rejouer à Bad Company 2 et Battlefield 3, mais ça c'était mon côté nostalgique. J'ai donc continué à chercher un mode qui pourrait me plaire et j'ai trouvé un serveur 1000 sim ouvert par le youtubeur Karmakout. Et lors de mes sessions de jeu, le serveur était en phase de test et d'équilibrage, mais je dois vous dire que c'est en grande partie ce que j'attendais du mode Portal de Battlefield, pouvoir créer le mode de jeu qu'on aimerait voir sur cette licence. Je n'ai pas encore miné dans l'éditeur car je n'ai pas acheté le jeu et je me demande encore si je vais le prendre. Mais si c'est le cas, ce sera pour jouer à ce type de mode. Un mode où il ne faut pas 10 balles pour tuer un ennemi. Un mode où l'HUD est épuré voire absent pour profiter des graphismes et de l'ambiance que nous offre ce Battlefield. Un mode où le jeu d'équipe est indispensable pour reporter la victoire. Et un mode où la communication entre squads est essentielle. Bon d'accord. On n'a pas encore de VOIP sur Battlefield mais j'ai cru lire qu'il serait dans les petits papiers. Bien sûr, tout n'est pas parfait, mais si on arrive à trouver les bons réglages et que DICE et IN nous donnent les outils de personnalisation supplémentaires de création, ça peut donner quelque chose d'assez incroyable. Je vais maintenant vous laisser regarder quelques parties jouées sur ce mode 1000 Milsim. Pour info, nous sommes sur le mode de jeu rué, et lors de mes sessions, les attaquants n'ont pas remporté de victoire. C'est pour cela que je vous ai parlé de bons réglages, d'équilibrage, car l'objectif est de pouvoir équilibrer les parties entre l'attaque et la défense, mais franchement, même si on en a chier pour attaquer les objectifs, c'était énorme. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit like et un commentaire pour me donner votre avis ou même vos idées de mode portal. Je vous laisse regarder ça. Bon visionnage. On On va passer en coup par coup. Voilà. J'aurais dû prendre un plus gros viseur. Là, on voit pas grand chose. Touché. Ah, mais il m'a battu, ok. Merde. Voilà une de secours. En tout cas, c'est plaisant sans, sans HUD là. Yes. Bah oui moi aussi, attends, prends du soin là, en même temps on est deux Pékin derrière un rocher là, on est repéré Mais j'y pense là, c'est quand même dingue qu'on puisse pas se pencher dans le jeu quoi Tous les FPS en 2021 ils font ça mais pas Battlefield 2042, merde merde Oh, c'est trop stylé, franchement sans HUD c'est trop stylé Moi, bon, avec ce visage, je devrais voir un peu mieux Après est-ce que je vais toucher ça c'est la bonne question <rire> oh, putain <rire> Oh le char, n'importe quoi on aurait dit la physique d'Arma quoi. Ah, on a posé une charge, cool. On va peut-être pouvoir capturer, je crois qu'il ouais, y a deux, deux positions à, à faire exploser. Ah bah ils ont déjà désamorcé, super. <rire> ah si je dis pas de bêtises... Normalement je peux pas faire TK là sur le serveur, mais je sais qu'on qu peut l'activer. En tout cas ce mode de jeu il fonctionnera jamais avec, euh, avec les spécialistes, hein, parce qu'en fait euh, les spécialistes, euh, que ce soit euh, du côté russe ou américain, euh, ils ont la même tronche. Là au moins on arrive à reconnaître euh, qui est américain, qui est russe avec les skins. Et j'ai pas compris pourquoi, franchement je comprends vraiment pas euh, leur truc de spécialiste là enfin, si je le comprends dans un sens, parce que je sais très bien qu'ils vont vendre des spécialistes et tout ça Des skins et euh, tout ça, enfin bref, pour moi c'est de la merde mais, euh... battu. Bon en tout cas ça progresse hein Ouais bah c'est le moment que je dis ça, <rire> j'ai failli me prendre une balle Il est où le mec blessé là On a les renforts Merde. Oh putain. Oh putain. Allez le charf. Voilà quoi de soigner. <rire> le charf fait le taf. Il y a une ville qui Bon OK, qui vient d'exploser. Ah <rire> oh oui, il y a la destruction, c'est vrai. Bon, on va se faire petit. Voilà une trousse de secours. on est un peu coincé là. On est un peu dans la merde. Ta là, putain, je te tête. Yes. oh putain, ils sont tous morts. Il n'y a plus le mur. Ok, on a give up. Oh putain, merde. Oh, c'était sympa là-haut. Ah, hein. oh, ouais, d'accord. Oh, se spawn. Je suis un peu mal placé là. Je suis en plein milieu. Donne-lui, hey, toi Prends du soin. Voilà ah, une trousse de secours. On va bah, essayer de passer par là. Pas si mauvais. Je pense que oui. Hein. Ça me fait penser au au point d'entraînement sur, euh, sur squad quand tu passes sous les sous les barbelés. Merde, y a des tirs qui fusent juste au-dessus de la tête, c'est. C'est bon, je suis arrivé, chef. On a perdu la moitié de nos eh non, tu vas pas tirer ton RPG. <rire> out Grenade J'ai bien fait de baisser la tête je crois là. Je crois pas que je l'ai tué hein. Oh, bordel qu'est-ce qui me bloque. Ah, tu... Putain de couteau. Toi t'es mort Recharge bon, en tout cas, je suis, je suis bien placé, mais euh, ça avance pas sur les côtés là. Faut que je fasse plus de kills. Allez, merde, merde. Oh, putain, et bah ouais, en plein milieu en même temps, je t'ai repéré. Hein. Boudin, au bout d'un moment, allez, les gars, on avance là, on a rien détruit là. C'est la loose. Oh, c'est pas mal ça. Ah, j'entends le son du médic là. Oh, elle est trop vif. Ça, j'adore. On y va, mon gars. Je vais me mettre vite à couvert là. Petite grenade. Non, une grenade. Avec les potes, ça doit être top là. Je passe pas devant! Ah oui, y a pas de TK, heureusement. Sinon, je lui aurais... aurais fait un nouveau trou de balle. Allez, on va prendre appui sur le camion. On se rapproche en tout cas, on se rapproche. Oh putain. <rire> je sais pas ce qui a pété là. En fait, on n'utilise pas assez les smokes là. là. Je vois qu'il est en train d'en claquer là, ce serait pas mal. Là. Là, je regarde si je peux en prendre. Yes, on a posé une charge. Enfin, C'est pas moi, mais yes. Oh! ouais Mais combien il m'a tué lui? Ah! Qu'est-ce qui se passe? Je suis bugué ou quoi? Putain, je peux. Non, non mais non, en plus j'ai entendu parler de ce bug. Ah, je peux pas. Je suis obligé de, de déco. Merde. Bon, les amis. J'ai pas pu euh, revenir du côté des, des attaquants. Du coup, je me retrouve euh, du côté de la défense. Comme j'ai dû déconnecter. Et du coup, oh une petite ouverture rien que pour moi <rire> ouais du coup euh, suite au bug là de je pouvais pas, on pouvait pas me soigner j'étais obligé de déco et bah ben, on va finir comme ça on va finir en défense ça permettra de vous montrer euh... j'arrive pas à parler en tirant quoi c'est dingue ça permettra de vous montrer euh, la phase d'attaque et euh, de défense Pour info, pendant que j'étais en train d'essayer de réapparaître et qu'on essayait de me réanimer, on a détruit un des objectifs. Donc là il reste plus qu'un objectif à détruire pour les attaquants. Merde de tirer sur ce conteneur. Heureusement qu'il n'y a pas de téléphone. Salut toi. Haha, je l'ai éclaté. Ah allez, tombé. ils sont tombés, il faut qu'ils arrêtent aussi avec ça. C'est sympa mais pas trop. Grenade lancée. Tu vois, ils utilisent des smokes maintenant. si ça arrive sur la gauche comme tout à l'heure j'étais par là ah, franchement euh... <rire> parce qu'il aura arrivé c'est pas facile d'attaquer hein. vraiment pas facile en fait faut vraiment qu'il y ait un team play qui se mette en place un vrai jeu d'équipe tu vois où, euh... où t'as un assaut groupé euh... Putain, <rire> as un laisser. assaut. Putain, as un assaut vraiment, tu sais, euh, groupé euh, ouais. et coordonné, tu sais, avec, avec les différentes escouades. De Genre des snipers euh, qui tirent au loin, les mecs qui, qui asmatent avec les véhicules, et les assauts qui, bah, qui partent à l'assaut, tout simplement. Ce qui manque hein, mais là mais bon, le, le serveur est bien juste, euh, il vient juste il juste d'ouvrir donc euh, il y a des choses à régler, des choses à équilibrer. Mais en tout cas ouais ce, ce mode de jeu me botte bien. J'ai pas prévu d'acheter Battlefield parce que voilà ça Enfin il m'a pas plu en tout cas de ce que j'ai vu. Mais là là ce, ce mode de jeu euh, mille sim, là, de, de Karma Koot, là là m'intéresse vraiment. A voir après s'il arrive à bien, à bien être équilibré et, et réglé. Personne dedans. Ou celle-là les chanceuses. Hop Ah oh ouais. Je me disais, <rire> j'allais mourir. Laissez-moi laissez moi mourir Bon bon on a gagné pouvez... Alors moi j'ai un peu triché entre guillemets <rire> En tout cas vraiment vraiment vraiment sympa À tester sur d'autres maps à voir si ça peut bien être équilibré Mais en tout cas ce mode de jeu 1000 sim entre guillemets Parce qu'en fait c'est plus un mode hardcore M'intéresse grandement Et c'est peut-être ce type de mode qui me feront acheter Battlefield 2042 Même si on est d'accord ça fait cher pour jouer uniquement au mode portal Mais en tout cas moi c'est comme ça que j'ai envie de découvrir Battlefield Et de jouer à Battlefield Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, si elle est jeune.